Ah ouais, le trop et on a la de la. une est de révolte. C'est le fin de révolte. Le de révolte. de pour les C'est un elle a Peu en deux là entre lesquels on est passé en voiture euh, là en face nous voilà euh, on est en croisière comme vous l'avez vu sur les images avant euh, on est à dinan Ça se passe très bien. Euh, voilà. On est on est passé dans une écluse. Une écluse a passé. avec ce bateau c'est très beau comme vous pouvez voir là une écluse à passer Oula on redémarre Oh, oui Voilà, merci à toute l'équipe de Pote et voilà c'est magnifique ce jour que vous avez eu en plusieurs vidéos mais c'est la dernière Voilà, on vend ça, c'est la dernière voilà, on vend ça, c'est je ne sais pas quel moment.